Bonjour, je suis Hermel Timine, thérapeute spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une séance individuelle, d'une personne qui vient de perdre sa mère et qui a déjà perdu son père. Cette personne aujourd'hui est orphelin de père et de mère. Et cette séance a été pour moi très touchante parce que c'est parce que ça me touche de voir les gens dans la peine parce que je comprends ce que c'est aussi euh, de perdre un être cher surtout quand il s'agit de la famille surtout quand il s'agit de nos parents euh, je comprends cette sensation euh, comme il a dit de, de, de vide parce que c'est l'état dans lequel il était euh, cette personne me... ne savait plus en fait c'est comme si tous ses repères étaient perdus euh, il avait une sensation de vide à l'intérieur de lui et, euh, et ça m'a beaucoup touchée parce qu'il me dit bon ben voilà moi je j'ai besoin d'être fort, il faut que je rebondisse, il faut que j'avance, parce que dans la vie, il faut qu'on avance, il faut avancer. Et euh, me dit, bon, ben là, je vais reprendre le sport, il va falloir que je repense au travail. Et je lui ai demandé ce que, en quoi je pouvais vraiment l'aider, et en même temps, il me disait, je ne sais vraiment plus où j'en suis. Et donc, je lui ai proposé d'axer la séance sur le fait euh, d'accueillir et d'apaiser ses émotions. Et donc, je, là où j'ai j'ai pointé en tout cas du doigt, c'est le fait qu'il qu est important qu'il ne cherche pas à aller vite, euh, aller bien, trop vite. Euh, il est important en fait de se comprendre dans ces moments de deuil et d'accorder vraiment une période, euh, ben une période de deuil. Ce deuil, il a besoin de se vivre. Ses chagrins sont bien présents. Cette tristesse, elle est là. Elle a besoin de se, de se vivre pour s'évacuer. Donc, je lui ai bien fait comprendre que Tant qu'il acceptait de ressentir son émotionnel, tant qu'il acceptait de s'effondrer, de ne pas aller bien, de ne pas être opérationnel, de ne pas être disponible, là, euh, il permettait justement à ses émotions de se ressentir. Et tout ce qu'on accepte de se re ressentir rejaillit et s'évacue en fait euh, de soi. Et plus on accepte de ressentir, plus on accepte d'évacuer, et, et plus le deuil se vit et plus, et c'est de cette façon-là qu'on accepte enfin, que cette personne va arriver à se sentir mieux. Donc, accorder une période d'effondrement est, est vraiment euh, indispensable. Donc, j'ai invité à cette personne d'exprimer à son entourage son indisponibilité aujourd'hui et qu'il a vraiment besoin de ce temps-là, qu'on n'exige rien de lui, qu'on n'attende de rien de lui et que lui-même ne s'exige rien en fait. C'est une façon de reculer pour mieux sauter, prendre ce temps de s'effondrer pour aller mieux après. Ça, c'est une, une, une façon de vivre le deuil. Mais il y a aussi le fait que si on veut aller trop vite, euh, rebondir trop vite, être fort de suite, là maintenant, il se trouve que cette peine et ce chagrin, ce deuil, c'est comme des petites miettes qui vont s'étendre se, se, dans le temps. Et au final, ça ne va pas se vivre vraiment. Donc, vous allez vous sentir euh, bien, mais pas vraiment. Euh, la peine, elle va toujours être là, de manière euh, intense et présente. Donc, je lui ai dit, autant concentrer la chose, prendre le temps d'aller mal. Euh, de toutes les façons, la tristesse, elle est là. De toutes les façons, c'est une situation qui va le peiner. Euh, ça, c'est clair. Euh, mais il y a vraiment un besoin, à un moment donné, d'être en empathie avec soi-même et de ne pas être exigeant. Euh, ça c'est un fait il y a aussi une deuxième chose c'est que dans cette dans, on a fait des exercices ensemble justement pour euh, aller rencontrer ces, ces émotions cette peine et cette tristesse qui est là et aussi l'accueillir accueillir les émotions c'est aussi il y a aussi une série d'acceptations parce qu'au final qu'est-ce qui est difficile dans des situations comme ça ce qui est difficile c'est d'accepter d'accepter que cette famille rêvée qu'on avait, qu avait envie de vivre, ben, elle n'existe plus. Au-delà de la perte de la personne en elle-même, il y a aussi ce rêve qui s'écroule. Ce, ce rêve de se dire, tiens, je suis dans une famille unie, j'ai ma mère, j'ai mon père, comme tout le monde. Eh ben non, en fait. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est vraiment, il y a une acceptation de dire, ok, je, cette famille-là, elle est morte, elle n'existe pas. C'est vrai. Mais vous, comme beaucoup d'autres personnes, ben, il y a aussi la possibilité, comme moi dans cette situation-là, de reconstruire une autre famille, de reconstruire cette famille rêvée, elle n'existe plus. Euh, par contre, le fait, il y a une chose qui est importante, c'est de se dire qu'il y a possibilité de construire une autre famille différemment. Mais ça c'est possible, tout n'est pas euh, dissous en fait. Il y a la possibilité de reconstruire cette famille euh, différemment. Voilà. Donc il y a vraiment euh, deux choses dans le deuil. Le deuil, c'est le deuil et la perte, l'acceptation de la perte de la personne. L'acceptation euh, que cette famille rêvée euh, ne puisse plus être là, que cette relation rêvée ne puisse plus être là. Mais qu'au contraire, il est possible de reconstruire ça différemment, rien n'est perdu. Et aussi se laisser le temps de s'effondrer, de pleurer, de ne pas aller bien. Parce que plus vous vous offrez ce temps-là avec empathie, vis-à-vis -vis de vous-même, et plus vous arriverez à, à rentrer en contact avec vos émotions, plus vous allez évacuer, et quand vous aurez évacué, ça ira mieux, voilà. N'hésitez pas à prendre une séance individuelle si vous souhaitez être accompagné justement dans ces périodes de deuil, si vous avez perdu un être cher récemment ou il y a longtemps, mais que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Les séances individuelles vous aident aussi justement à... À passer à autre chose, parce qu'à un moment donné, c'est important, en fait. Euh, pas d'oublier, non, mais de continuer à vivre. Et euh, je serais ravie de vous accompagner dans, dans ce cheminement-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'appeler ou au téléphone, ou contacter par mail. Et je serais ravie de vous accueillir dans mon cabinet à Nice ou à distance par Skype. Je vous dis à très vite. Au revoir.